Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions donc aujourd'hui, on va découvrir le feed game américain grâce à Pimous qui est bilingue. Moi, ça fait des années que je suis sur YouTube, j'ai toujours regardé euh, le feed game français et j'ai aucune connaissance sur ce qui se fait aux états unis Parce que monsieur ne parle pas anglais. Voilà, parce que... Erskine Snails. Erskine Snails, c'est ça. <rire> Hop, donc euh, je vais lui faire découvrir un peu les les, les YouTubeurs influenceurs qui sont aux états unis C'est principalement des YouTubeurs, parce que sur Insta, il y en a d'autres, etc. Mais on s'en fout ouais. de des gens sur Insta. Déjà, on m'a dit aux états unis ils sont beaucoup dopés. Tous. Tous. Presque tous. Là, tu m'as mis des mecs dopés, des, des mecs natchis Là, sur une dizaine, il y en a un ou deux qui sont naturels. Donc... <rire> on va essayer de deviner ça ensemble aussi, et en même temps, il va nous présenter ce que eux font et s'ils ont un rapport avec ce qui se fait, ce en, qui se France. fait en France, ouais. Parce que c'est un contenu assez différent. Moi, je regarde beaucoup aux États-Unis et très peu en France, tu vois. Ah, ouais. Vrai, on en France, genre, je regarde Solid Mike, Tarzan, et genre, c'est tout en ce moment, en vrai. Je regarde pas grand non. Sérieux Non, moi, je, je regardais beaucoup avant de me lancer sur YouTube, et maintenant, je regarde. Pour m'inspirer, pour voir ce qui se fait, tu vois. En fait, en France, je vais chercher des mecs fun. Tu vois, comme Solid Mike, des mecs cons. comme un Tarzan, Business Business <rire> Des mecs qui sont drôles, tu vois. Et si je veux de la pure muscu, des conseils de la pure muscu, c'est aux états unis, oui, -Unis. Ça n'a rien à voir. rien à. De la de façon, culture du body n'a rien à voir. Quand là. on s'est lancé, nous, sur YouTube, on s'est dit que faire des... Des trainings, faire des explications en vidéo, euh, ça a déjà été fait et, en France. Et, et c'est pas ce que les abonnés nous demandent en général, ils veulent savoir si lui est dopé. C'est ça. Ils veulent juste passer un bon moment en regardant la vidéo. Et c'est tout, c'est juste partager notre passion ensemble. Ouais, kiffer et... En musculaire, tu sais, c'est le moyen, on s'entraîne tous seuls dans notre coin. YouTube, le feed game, c'est le seul moyen pour qu'on se retrouve tous ensemble autour du même délire. Je les ai pas vraiment classés. On va commencer par Greg Doucet. C'est un mec que je suis depuis, ça va faire 6-7 mois à peu près. Déjà de nom, ça me dit quelque chose. Voilà. Il est connu... Je parce qu'il qu y a des gros tétons, je vois. Des énormes tétons. <rire> je vois que là, le... c'est gynécomastie là, elle est bien prononcée. Hein. Voilà. Non, lui il est connu parce qu'il fait des critiques. C'est le Marvel Fitness des États-Unis. Ok. C'est lui le Marvel Fitness des États-Unis. Il va dire est-ce qu'un tel ou un tel est naturel Non, Parce que je le supporte plus. Ah. <rire> il va faire des critiques des gens, est-ce qu'ils sont naturels, est-ce qu'ils sont pas naturels, qu'ils savent s'entraîner, pas s'entraîner. Et son problème c'est que lui, tout le monde est naturel, t'as des mecs frères, ils font. Ah ouais, donc là c'est bon, c'est du marvel. C'est du marvel. Euh, lui, il dit que tout le monde est naturel et non, ouais, lui, c'est n'importe quoi. Hein. Des, des mecs, ils sont secs à l'année, ils sont écorchés, Mais ont... Lui-même, il est pas natif, ça se voit directement. Oui, il lunas. a fait des compétitions et il l'a dit de toute façon. Et euh, okay. il a affiché son ancien physique en disant qu'il était nati à l'époque. Déjà, il mentait, il mentait sur le fait qu'il était nati à l'époque où il disait qu'il était natif. Pour te dire. Et euh, lui, c'est un des mecs que je suivais au début puisque c'était intéressant et maintenant il est vraiment dans pff, la critique inutile. Et je vais te faire écouter sa voix. Écoute sa voix, elle est agaçante, extrêmement agaçante. Ils vont l'entendre Ouais, t'es prêt Ouais, mais j'ai fait les cheveux mais derrière le casque à l'arrière comme moi je fais. Vas-y. Sa voix ne pas de va de pas du tout de être de ah, son ah, corps. Ouais, c'est chelou. Et est il est, est très, très agaçant. Et euh, c'est un des plus, plus, des plus, plus gros. 1 voilà. million 33 000. 1 million Incroyable. En France, il y a qui à part Bodhi Time Mythical c'est les seuls à avoir un million d'emplois. Il n'y en a aucun sinon. Ah, bah après, ils ont une plus gros, large audience parce qu'ils parlent anglophone. Bon, naturel. Les Français, on est une langue parlée quand même. Hein. Naturel Non, non, non, les tétons. Non. <rire> mais ça n'a rien à voir avec les tétons, c'est un physique ouais, tu mais c'est les tétons le qui qu direct. Bon, il a une page Insta, si jamais tu veux aller voir un jour ou autre, hein, il montre son physique. Par contre, il a un très bon physique. Faut dire la vérité, il est vieux, hein, il n'est pas jeune. Hein. Ouais, ça se voit. C'est un petit vieux, mais franchement, c'est propre. Ah, il est propre. Il fait très propre. Il a pas bodybuilder qu'on n'aime pas les voir, tu vois. Genre super. Il est très euh, très pro Non, non, non il, il rend bien, ça va. Ensuite, il y a lui que je suis. De base, je le suivais d'Instagram et j'ai commencé à le suivre sur YouTube. Parce il y a des bonnes vidéos Brandon Hardy. Brandon Hardy, Hardley okay. sur euh, Instagram. C'est un compétiteur. Il ouais, fait tour, des hein. vidéos. Bah, Déjà, on peut dire d'opé, les gars. Ouais, évidemment. Physiquement et le fait il fait qu'il fait des compétitions. Euh, il fait des vidéos sur son lifestyle, pareil, où tu le suis dans sa journée, il te montre ce qu'il fait, etc. Regarde. Là, tu cliques sur sa vidéo, il te montre quand il se réveille, ce qu'il va manger, la taille de son zizi. Ah, c'est vraiment. Voilà. C est c est tu plus... le suis, c'est ah, tu ouais. le suis. Bon, là, il, est, il a une photo où il est sec, tu vois. Regarde. Ouais, mais c'est du beau type, je trouve DJ, ça vraiment vois. beau, moi. Moi, j'aime bien, c'est pro. C'est c'est archi clean. Mais ouais, ça, ça fait gros. Ouais, ça mais fait moi, j'aime bien. C'est propre, ça fait esthétique. Et lui, c'est pareil, c'est lifestyle. Il n'y a pas euh... une gueule de bodybuilder en plus. Hein. Tu peux le comparer à du Basinga mais chargé. Après, peut-être est chargé ou pas. Non, non, non, non arrête. Pour, arrête y clarifier y clarifier pour, pour moi, il y en Pour moi, il y en Je l'ai dit. D'ailleurs, il avait 600 000 abonnés, à Brandon. Lui, c'est 1 240 000 abonnés. C'est David Ledge. Je connais deux noms, lui. C'est le naturel du Feed Game USA. Ok. À toi de juger s'il l'est ou pas. Il fait beaucoup de vidéos. Moi, j'ai l'impression, là. Sur les mignons, déjà, j'ai l'impression. C'est des photos, après en plus de, de, de lifestyle, tu vois, et euh, ça marche parce que il est natif Même moi, j'y crois parce que c'est sur les vidéos, tu le vois qu'il est maigre comparé à sur ses photos, tu vois. On peut voir une vidéo de lui là, il est à côté de Larry Wills qui est un mec chargé, tu vois. Lui il est très chargé, là c'est lui à côté. Ouais, congestionné. Je pense, ouais, je pense que c'est Congestionné. Et il euh, y a des vidéos où tu le vois où il est vraiment très maigre. tu vois, quand Après, prenez pas mon avis en compte. J'ai pas approfondi les recherches. Hein, je tombe dessus là pour la première fois. Moi j'ai vu des vidéos de lui torse nu en mode pas congestionné. Il est maigre. Non, moi, je il est vraiment très maigre. Il y, a un, il y a un gros physique. Il y a un... Hein, quand on dit maigre, il y a des gens qui le prennent mal. Il non, a un gros mais gros physique. naturellement, tu peux pas être massif et sec en fait. C'est ça qu'on veut dire. T'es sec, ça fait propre, mais tu peux pas être massif forcément. Donc on dit maigre. Alors que voilà, pas forcément maigre. Il veut pas se montrer quand il est pas congestionné. Tu sur les vidéos, il se montre ouais. jamais. Jamais quand il n'y pas congestionné. Il fait il est des pas belles taffes quand même. Regarde, tu vois, en t-shirt. Ouais, mais. Il est un maigre. Mec normal. Un mec normal. Le genre de titre qu'ils mettent en vidéo Bodybuilding. Ah, C'est euh, ce Entraînement d'eau, hein. bubbles, euh, test complet. Et ça, ça marche. Le pas. calme avant la tempête. 530 000 vues. Hein. On va faire sa prochaine vidéo le calme avant la tempête. Allons-y. Ah, ça pourrait euh, rire mais juste bodybuilding. où tu mets ça. En France, univers. ça marche pas plus, hein. Ah non, ouais, voilà. Moi, le seul truc qui me fait douter sur lui. C'est qu'il traîne avec des mecs chargés Ah j'allais dire c'est lui ça c'est Géchar Non Il traîne avec des mecs chargés C'est ce truc qui me fait douter sur lui tu vois Il traîne avec beaucoup de mecs qui sont dedans Non mais après dans le milieu de la musculation, on peut, on peut avoir des amis dopés tu vois et Ouais je sais mais être. bon Et c'est vrai des fois ça m'a un petit doute Nathan Nati. Nati, Pour moi, Nati, Nati aussi, okay. on est d'accord. Lui, je connais aussi de nom. 12 millions d'abonnés, j'espère bien que tu connais. Il y a al qui en avait parlé, je sais plus pourquoi, il avait fait du il a des de faux poids. À il faisait des, des faux poids, d'accord. Donc il faisait des vidéos... Ou... Avec des faux voilà. poids. Mais pff, en soi, euh, bon, c'est pas grave, je trouve. Ouais, moi, je, je, je, je me suis voilà. dit, c'était pas grave non plus. Parce qu'au final, c'est des tutos qu'il fait, donc pour que ça rentre bien en image, il met, des, il, met des faux, il met des faux poids et les là, en général, non. il sait les faire. Parce qu'on s'en bat les couilles, hein. Qu'est-ce qu'on s'en Non, mais c'est comme nous, des fois c'est compliqué d'aller tourner une vidéo, c'est qu'on a fait les On le fait quand même, on a pas de faux poids, mais... Des faux pour on n'aurait pas des faire. Postes, mieux mieux. Lui, il se dit naturel et il fait des vidéos vraiment. C'est que comment faire du curl, comment avoir des bonnes épaules, comment travailler les quadriceps, C'est vraiment que du gym que Bro, Jim Bro, ça gym Bro. Euh, c'est voilà, du Enzo Fukra. Voilà, ah, c'est du Enzo Fukra des États-Unis. Okay. Ça, c'est son physique. Il ouais, y a un moins bon qu'Enzo parce qu'Enzo, c'est les étoiles, mais il y a un très très bon physique. Question qui fâche uh, Dopé, gros. Ouais, pour moi, il est oh, chargé oh, aussi. Non, La qualité musculaire, c là, c'est une feuille oh, de papier. Et en plus, il a l'air âgé. Ah oui, oui, hein, il a un certain âge. Hein. Non, dopé, arrête. Pour arrête. moi, il est Géchard Quo Quoi que... Non, la qualité <rire> musculaire... J'aime oh, euh... Ouais, mais la qualité musculaire... Mais ouais, son bicep, c'est nœuf, ça. C'est n'importe quoi, la qualité musculaire. Il faudrait qu en voir plus quand même, parce que tu peux pas dire... Euh, T'as sa chaîne de vie disponible, vidéo. il faut pas hésiter. Suivant, ça... C'est le seul mec, on est sûr et certain qu'il est nati du feed Game USA. Ça se voit à ses bras là. Certains nature. Et euh, il part d'Instagram de base, mais c'est un des mecs les plus connus euh, USA nati, tu vois. Combien d'abos sur YouTube là. 300 000. 300 000, mais il fait pas beaucoup de YouTube. Gare, il y a un an, il y a deux ans, etc. Ah, il fait nos vues. Et trop. ça me fait chier parce que j'aimais bien le suivre sur YouTube, tu vois, pour le coup. Parce que je, je voyais la vraie routine d'un mec nati. Je savais qu'il était nati, tu vois. Il n'y a pas, pas de doute. Ouais, là, tu peux te comparer. Si tu prends un mec chargé, c'est difficile de vouloir faire compris. la même chose que lui. Et je... c'est un des cool. meilleurs physiques natifs. Voilà, regarde la des vidéos. Ouais, c'est lui, il a fait des vidéos motivation. Ses épaules, ils ont... Gare. La clochette, elle s'allume ah, quand bref. même. Hein. Tu vois qu'il est méga. Ah, mais sur un plan. Hein. Oui. Mais tu vois que t'aimes bien ce genre de physique. Toi, je sais que t'aimes ouais, bien. Il la, la, la clochette, elle, elle, elle sonne un petit peu des non, fois. Non, rien. Après, c'est comme ça. Là, il était à son top. Là, il est maigre. Là, ah, il était à son top. Là, il était en sèche, sèche. Mais gros, tu vois, Il, il est, est plat. Ça sort bien. Il est plein, Regarde le bras. Il est miskin. Je sais pas qui c'est. C'est qu qu un spaghetti hein. le bras. Mais non, euh, non, est, euh, il, il est propre. Physique athénien naturellement. Et je pense qu'il est. Ouais. Il me fait penser. sais à qui Eric Flag. J'allais dire ça. Il me fait penser à Eric Flag. Laisse-moi un peu de temps pour te il me fait penser à Eric Flag, mais moi, il n'y a pas de clochette, il n'y a pas de. Pour moi, il est nati. Non, non, nati, hein. 100%. Les clochettes, elles s'allument sur certains plans, ouais, c'est normal. Ouais, c'est normal. C'est YouTube, les gars. C'est un des seuls qui a pas penché pour le côté euh, machin. Même David Led, ses pères, franchement, faut aller regarder, mais je sais qu'il a des pertes de mental. Euh, ensuite, on a Chris Bumstead, ça, tu connais de nom. Mister ouais, Olympia, non, non, non, non. Euh, Mister Olympia, physique, classique physique, tu connais pas Non. Tu te fous de ma gueule. Je ne suis abonné à aucun bout de la tête, c'est obligé que tu vois à quoi il ressemble. C'est lui. Je veux avoir une réalité. Je veux, je veux non, mais que lui, que... On le sait dedans, hein. lui, on le sait qu'il est dedans. Non, ouais, hein. mais si je m'abonne à ces mecs-là, ouais. après, ça va me donne envie d'être énorme, mais j'ai pas envie. J'aime bien. Du coup, je l'a ai l'air de pas. Moi, j'aime bien, ça me motive. Oh, trop en cool. fait, je m'en inspire pour me motiver, mais pas pour m'en inspirer euh, physiquement. Ouais voilà, je sais, mais bah, inconsciemment, des fois, ça donne des envies. Voilà, monsieur Olympia, euh, je ne sais plus, 2-3 euh, années de suite, euh, il a pas le temps. Hein. Il a un physique incroyable. Déjà vu tête, hein. Il a un physique incroyable. Il avait point faible dos. Hein. L'année d'après, il revient. Voilà son dos. C'est magique hein. C'est magique là, produits, donc, La manipulation hein. c'est facile en fait, je vois pourquoi on s'emmerde ah, Son dos il est énervé maintenant Regarde les ischios, je savais même pas qu'il y avait un muscle ici, c'est quoi ça <rire> Il est stylé Moi j'aime pas mais ça fait bonhomme en vrai Ça fait stylé Et, Et génétiquement faut, ben voilà, quand il faut, faut être prédisposé, lui est prédisposé ouais, à être un champion et tu le suis dans ses, sa vie de tous les jours et tout Et j'ai découvert un truc en fin de sèche Lui il fait des vlogs aussi Il fait des vlogs Ouais ils font tous des vlogs en fait Ouais À part euh, l'autre qui fait des tutos euh. Vlog euh, lifestyle C'est beaucoup beaucoup de lifestyle Je te l'ai dit c'est principalement Là pour l'instant on a vu presque que du lifestyle Et j'ai découvert un truc C'est que même en sèche avec les produits et tout ce que tu veux En fin de sèche Et je crois il tourne à genre 1400-1500 calories En la fin T'imagines pour ah un grand gaillard comme ça, ça m'a ah choqué. C'est parce qu'il monte sur scène, lui. il faut vraiment qu'il soit écorché. Ouais, là c'est environ 3000 calories, mais c'est longtemps avant. Regarde, environ 1600 calories, c'est ça. À ah, une semaine avant. Ouais, ça veut dire pendant une semaine et demie, il mange 1600. Après derrière, il monte sur scène. T'inquiète pas, il va se faire plaisir une fois que ça sera passé. Ouais, mais il y a des limites. Donc, lui c'était à 1 340 000 abonnés. Lui c'est mon préféré, je vais le garder. quoi. on commence à faire des vidéos en anglais bah, Franchement, on aurait dû saisir le, le bail. Hein. <rire> il y a là, un... je vais te passer sur deux mecs qui sont ensemble souvent. Simon de Panda, ah, connu. Ulysse Junior. Ah, connu. Les, tu connais les, les deux, deux. Connais, ouais. Bon, ils font du lifestyle, ils font euh, quelques vidéos motivation. Par oh. contre, lui, ses vidéos, elles, elles sont incroyable Mais pourquoi moi je les connais Tu vois, je suis pas le... Body a fait qui... une vidéo avec lui déjà. Ah ouais, c'est vrai. Déjà. Et, Et Ulysse, c'est un To Man God fitness. aussi, on a fait des vidéos. Ok, c'est pour ça. Et lui, fait... Attention par contre, il fait des ah, très bonnes vidéos. Mais, lui se dit naturel déjà. Ouais, non, lui ah. c'est un gros mytho, faut arrêter le... Lui déjà, il se dit naturel. Hein. Enfin voilà, ah, il y a pas besoin de... D'un bac plus 5 pour savoir qu'avec des bzèses comme ça, c'est pas naturel. C'est n'importe quoi. Des, on dirait pas un gorille, frère, c'est des pecs. Ils sont, on dirait les gorillas d'eau gros. Oh, c'est énorme. énorme Il est énorme En plus, il est athlétique, il fait d'autres sports un peu comme ça ouais. Sao Nelson, non Bon, là, il est un peu fat comparé à d'habitude. Je l'ai vu plus sec. Enfin, je dis ça parce que j'ai je, je perdu le sens de la réalité quand je vois des mecs comme ça. Lui, ce serait il ça. très est, bien. Genre. Ce serait plus du Sao Nelson. Pfff. Il fait un peu le sport où il montre qu'il y a un gros physique et quand même des muscles lui, c'est. J'aurais même pas te dire, il fait des vidéos, vraiment elles sont lourdes, hein, elles sont incroyables ces vidéos, tu vois Et Sao Nelson a un excellent physique, mais lui il est dans une autre dimension, gros. lui c'est une autre dimension, tu vois C'est n'importe quoi, des gars comme ça, on en voit pas en France, parce que même Sao qui est très impressionnant, il n'y a, a pas son, son gueule, bas. Naughty bro Ouais, ouais, naughty. Full naughty bro C'est <rire> vraiment ce <'est rire> qu'il dit là il dit natural. Tu vois sur son profil Instagram, c'est écrit natural euh, athlète. Et il y a des gens aux Etats-Unis qui le croient Oui, il y a, a des, des connards qui le croient. Je sais pas s'il l'a laissé, mais à un moment, il avait mis ça. Lifetime natural. Oh, fou, ouais, abusé. <rire> Lifetime natural. <rire> c'est abusé, c'est naturel. Et il y a des gens qui gobent ça. Il hein. y a des gens qui disent Arrêtez, vous êtes des rageux. Parce que qu'il est naturel. En France, on doute sur des mecs vraiment qui ont un physique. Le bon, doute, est, moitié per... de son physique, le doute est permis. Là, il n'y a pas de y doute y même à avoir. Il a pas de doute à avoir, gros. Il est... est chargé, point. Suivant. Abusé. <rire> et son meilleur copain lui c'est Ulysse c'était un de ses meilleurs copains qui se disait naturellement aussi. aussi je sais pas il se disait Nati pendant un moment et tu sais ce qu'il a trahi sur scène avant une compétition sur une pause gynécoplastie hop là directement et il a retiré Alors, de son profil là, euh, naturel et vous voyez là, le physique Là il euh, rend pas, pas ouf, ouf là ouais c'est pas comme Là il Panda. rend pas ouf mais voilà mais là un incroyable. déjà il me fait penser à mais toi tu vois lui parce qu'il a des bons pecs des bonnes épaules des bras il me fait penser à toi mais tu vois c'est ce que je me dis. si tu te charges c'est à ça que tu vas ressembler ils sont les pharaons ça c'est le physique que j'aimerais avoir il a un très bon physique attention et là t'as mon préféré lui c'est le préféré c'est le mec que je préfère suivre aux États-Unis ok Christian Guzman Okay. C'est le body time, mais en un mec. Ok, lourd. Il a ouvert il y a pas longtemps un truc qui s'appelle Alpha World, Alpha Land. Quoi Alpha Land Alpha Land. C'est une salle, rassurant. C'est... Un monde, il y a fait un monde. Ouais, c'est ça. Mais... C'est un monde pour les, les, les go muscu. Oh, mais il y a quoi dedans Une salle de fitness, ok Mais, mais ça fait ai longtemps quoi, que, que, ai que qu un ça ça vidéo, je m'en rappelle sûr. plus du tout. Il fait des vêtements aussi. Ah, mais lui, il y a les moyens, un million d'abonnés. Oui, il, il est incroyable. Lui, il est incroyable. Regarde son site. Lui, c'est... il a pas le temps. Il a un très bon physique. Et il a réalisé ce que moi j'aimerais faire un jour dans ma vie Il s'est chargé, il avoué Non, regarde <rire> Il <est> pas <super. rire> Il a fait ça, il est arrivé, il est parti au magasin Au calme, tu vois, jusque là pas de problème Ah il a acheté une voiture Il a daron. acheté la voiture des rêves de son daron L'année dernière il m'a dit ça, il m'a dit si on oui. réussit j'achète une voiture à mon daron Voiture des rêves de son daron, il s'est pointé Son père il dit ah mais c'est quoi cette voiture Il lui donne les clés, il dit tiens c'est ah. ta voiture C'est le but hein. Ça c'est life goal les frères une voiture au Daron, là. une maison à la Daronne Ça c'est Life gold. Ça m'a ému la première fois que je l'ai vu la vidéo. Ça m'a fait mal au cœur. Life gold. C'est pas une petite voiture. Qui Les va gars, allez sur fitnessfusion.fr On veut acheter la voiture au Daron. Il a pris la voiture Je sais pas la marque là, je connais pas. C'est une marque américaine. C'est américain Mais ça coûte cher quoi. Il y a pas, c'est neuf, ça sort de concession. C'est du cuir à l'intérieur. Il y a des belles, des belles finitions. Enfin, c'est récent. Ça coûte cher quoi. Là, là on parle d'une voiture qui coûte vie, cher. Lui, juste avec sa marque, en fait, sa marque, elle est vraiment lourde. Ses vêtements sont vraiment beaux. Il, est sur... Il fait plein de trucs différents dans sa marque. Il touche vraiment à un grand public. Et là, avec Alpha Lan, c'est un vrai businessman. C'est n'importe quoi. Là. En France, on est un cran en dessous. En termes de qualité, de contenu, on est vraiment un cran en dessous. Au niveau de quoi Au niveau de la qualité audiovisuelle Au niveau de tout. Il y a des mecs qui font Double Dragon, moi je regarde leurs vidéos, gros. C'est quali en termes d'image en termes de son. Au niveau de tout. Regarde, sa vidéo, elle commence avec des inatro stylés de ouf comme ça. Ah c'est des filles. Regarde, c'est incroyable. Ça commence comme ça pour sa pub Ouais Mais sais pourquoi eux, ils peuvent se permettre de faire ça L'oseille, ils sont payés plus que nous. Ils font beaucoup de vues. beaucoup d'argent. énormément d'abonnés, ils touchent beaucoup plus de monde que nous. Et même en fait, quand tu regardes les vidéos, que ce soit David Led, etc j'ai l'impression que c'est plus travaillé, la qualité est plus belle, le son est plus beau. Après, ils ont aussi des plus belles salles. Des ouais, plus beaux plus... décors en général. Ah, la lumière toujours meilleure dans les grandes salles. Et des même États -Unis. aux États-Unis, tout est beau dehors, tu vois, c'est plus stylé qu'en France. C'est pas trop à de stylé. À, à partir du moment où tu fais des vlogs quand tu es en vacances, les vidéos, bah oui, d'un coup, elles avoir. sont meilleures. Elles prennent un mood différent. Donc, voilà. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller voyager. Hein. C'est de se barrer aux États-Unis. <rire> et hop, on va Tchouba Après, il <rire> y a eux aussi qui font des on vidéos aux États-Unis. va voir Eux aussi font des vidéos aux États-Unis. Je sais pas eux, si tu eux, connais. Ils sont très chauds, ils sont un Ils sont chauds, Mais je sais pas s'ils sont natifs ou pas. Non. Ils veulent pas vous les euh, bananes. Non. Lui, l'épaule, elle est beaucoup trop épaisse, tu vois. Moi, c'est. L'épaule, elle est grosse. grosse. ça a toujours été le petit bon. L'épaule est énorme, là. Ça regarde, elle, on dirait une amande grillée un peu. Ah, pas mal, sacré physique. Hein. Mais il faudrait, moi, euh, il faudrait les analyser plus profondément. C'est bizarre. Surtout ce le mec à gauche, là, il veut. va être analysé bizarre. bien profondément. C'est celui à droite. Il a droit hâte il de bizarre. faire sa première course de avec sa, sa petite coupe bien <rire> soin là, ça se voit qu'il aime bien qu les crèmes à son cou. Tu as 40 ans, ils vont, savoir si <rire> ou pas. Ils vont rien rentrer <rire> du tout. <rire> Alors, en tout cas, nous, on espère que ce qu'on vous apporte là sur finesse Fusion, ça vous plaît. C'est pas du rican, mais c'est du français. et Moi, ça me plaît. c'est du made in France. On Nord pas de calais Mais c'est pas mal. Les ch'tis dans le feed game, déjà ça fait ouais, plaisir, ça. il n'y en avait pas. On innove. Et on essaie d'innover avec des concepts et tout, les gars. On a upgrade hein, au niveau de la qualité, son, image et tout. Là, d'ailleurs, euh, il m'a acheté un petit ronin, là, ça fait plaisir. Merci, c'est vrai. Euh, puis Mousse. De rien. C'est qui de la trésorerie. Aussi à moitié. On, on est bientôt hein. dans le rouge avec ça, ces ouais, C'est bien. Hein. <rire> Donc euh, voilà, les sites, le site internet pour les programmes, le coaching à distance. N'hésitez pas, les gars. Nos compléments alimentaires sur QNT, sport, Côte nutrition. Fish, ouais, on a moins 20%. Et puis voilà, on a tout dit. Ouais, c'est carré. Bah voilà, si vous voulez nous aider à nous aussi, bah ouais. lancer Fitness Fusion Land, vous savez ce qu'il vous reste à je faire. On nous gros, Fitness Fusion Land. Mais ce voilà, serait, une ça serait incroyable. Moi, je mets une piscine dedans. Moi, je mets une salle où on a le droit de s'entraîner tout nu. Que une salle homme, une salle fille, comme ça, au moins, il n'y a pas de. Un terrain de basket, un five. Évidemment, toujours tout nu. Tout tout nu. Toujours tout nu. <rire> <rire> ça existe des, des Je le sais, j'ai vu, vu. vu, il s'est renseigné. Non, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, ça s'est C'était Fitness Fusion de la l'AFM. Vous étiez en présence de Pimous, Eddie Joe, Force et Fun.